Salut! Aujourd'hui, à mon coup de cœur, Colin nous présente... Ma médaille. Ta médaille! Wow! <musique> Colin, comment as-tu reçu cette médaille? Parce que j'ai couru un kilomètre à pied sur um, l'île de Toronto, et ça, c'est une médaille de Longboat. Cette course c'est fait par un Indien. Cette course est faite par un Amérindien? Oui, parce qu'il a comme une plume dessus, cette médaille. Oh, wow! Mon papa fait 5 km ma mamie a fait 10 km. Est-ce que tu aimes les médailles? Oui. Oui? Pourquoi? Parce que um, parfois elles sont brillantes et maman m'a donné une qui est brillante. Oh! Elle a beaucoup de médailles. Elle a beaucoup de médailles, hein? Tellement que um, celle qu'elle veut pas, elle la transforme en cuillère. Ah oui? Mm -hmm. Elle transforme ses médailles en cuillère? Non, en cuir. En elle... cuir Non, il donne un sac avec les choses, les choses de médailles, mais elle garde les rubans. Alors, aimerais-tu avoir autant de médailles que ta mamie? Oui. Oui? Combien de médailles a ta mamie? Um, je sais pas ten. Beaucoup? Uh, ouais comme une centaine une centaine de médailles peut-être waouh j'en voudrais avoir dix mais j'ai trois t'en as trois non um, j'en ai trois ouais parce que j'ai commencé à quatre ans et maintenant t'as quel âge six ans et trois quarts six ans et trois quarts tu tu fais comme ça et après <rire> comme la moitié tu donnes <rire> <'aimes> la moitié <rire> Tu lèves la moitié, la moitié de, oui. de, ton, de ton septième doigt. Um, donc, j'ai presque. c'est presque. Tu as presque sept ans. Oui. Mais merci beaucoup, Colette, de nous avoir présenté ton coup de cœur. Et toi, quel est ton coup de cœur?